Bonjour Monsieur, vous allez bien Très bien. Très bien. En tout cas, c'est bien. Vous fumez euh... La pipe. pipe. C'est bien. C'est bien la pipe. Oui, oui, depuis 60 ans. Ouais, c'est bien. Salut à tous. Ici le les de la folie, bandes de Yimanguru. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité particulier, un Instagrammeur. Donc, dis-nous un peu de tout là. Hein. Ok. Bah bonsoir. Bah moi, c'est Monsieur Spars, Je fais des vidéos sur Instagram. Vous pouvez me retrouver mr.sparse. et je fais quelques vidéos, etc. Et J'espère que ça va vous plaire. Bah, de toute façon, le lien sera dans la description. Et aujourd'hui, simplement, on demande aux hommes et aux femmes du coup, à partir de quand s'est trompé Quelle action Hein On va faire ça. Bonsoir, ça va Ouais ça va bien. En forme, ok moi c'est Monsieur Sport. c'est toi Lucas. Ok d'accord. Il fait froid quand même hein Ouais un peu. Salut, comment tu vas Ça va, ça va. Elles sont bien tes tresses. Hein. Merci. Je vais faire Tarzan dessus là, un petit peu. <rire> bon, fais froid quand même, hein ouais. Oh là là. Bon, moi je m'appelle Monsieur Sport. c'est vous Mélodie. Ok, et toi Emma. Ok d'accord, j'ai juste une question à vous poser. Ouais. Vous êtes prête Ouais. Ouais mmh. Est-ce que d'abord tu es en couple Ouais. Combien de temps Emma Combien de temps Trois mois. Ah, c'est nouveau, c'est récent, c'est récent. Bon, j'ai juste une seule question à vous poser. Vous êtes prêts Oui, allez. Ok. Pour vous, à partir de quand c'est trompé À partir du moment que, que tu le penses. Ok, d'accord. Moi je dirais, à partir de... Ah, quand ça part sexuel et tout, tout ça. Pour vous, monsieur, à partir de quand c'est trompé À partir de quelle action c'est trompé, monsieur Dites-moi tout, hein Mentir Mentir, ouais. C'est-à-dire que pourquoi pas qu'il se passe des choses avec ouais. quelqu'un d'autre Ouais. Donc c'est clair, c'est honnête. D'accord. Il peut y avoir des couples libres, il peut y avoir des, des, des points ouais. amour, je sais pas. Donc tu, dès que tu mens et que tu prends l'autre pour un con, là tu te trompes. Dès que tu euh, penses à quelqu'un que pense de... quelqu d'autre, dès que tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. ouais, pareil, dès que tu penses à quelqu'un d'autre, si t'es si okay. si avec quelqu'un et que tu penses déjà à quelqu'un d'autre, c'est que t'as plus ouais. rien à faire avec l'autre. À partir de quand c'est tromper À partir de quelle action pour vous c'est tromper du coup je pas compris votre question. Disons que pour, pour vous, à partir de quand, c'est trompé Qu'est-ce qui est trompé qu si. qu voilà, voilà, mais voilà, à partir de quoi en fait Le message embrassé, à partir de quoi Quelle action Je <rire> n'ai pas de réponse à vous donner. Mais... Ah bon, monsieur Non. Euh, pécho. Euh, pécho comment Bouche ou pécho euh, en bas Ah, pécho-bouche. Ok, donc si un mec qui envoie des messages et tout, c'est pas trompé encore Non, ça va. Ah, oh, ça va Et si, exemple, votre copine commence à parler avec euh, un homme sur les réseaux sociaux Non, c'est pas obligé. Ok, ah, d'accord. Et à partir du moment où ils commencent à se voir, se fréquenter Pas obligé. Ta copine, elle parle avec un garçon sur les réseaux sociaux Non. Non Ok, d'accord. Bah, si parler, peut... c'est vague. Parler, c'est vague. Ok, d'accord. Ici, si ils parlent régulièrement, vraiment régulièrement quoi. Non, mais je... le débit, on s'en fout, c'est juste ce qu'ils disent. Ok, d'accord. Et s'ils commencent à les voir dans un restaurant, ils ont juste un petit câlin. Non. Non. Ok. C'est vraiment physique pour toi en fait C'est vraiment un bisou, euh, quelque chose de physique en fait Non mais je sais pas. Moi j'ai des potes, j'ai des relations comme ça avec elles et ils ont un mec, il n'y a pas de problème. Embrasser, j'imagine Ah, c'est embrasser Ouais. Mais si ton garçon par exemple, il parle à une fille par message, est-ce que c'est trompé Bah non. Ah Mais imagine qu'il envoie des nudes. Ah Ah, voilà Ouais, mais bon... Euh... Ah, non ça passe oh. Non, non, non, ah. non. Bah non. Non, mais bon. Ok, ça veut dire, si ton copain T'es en couple Non. Non, et toi Non. Ok, donc imaginons que tu as un copain. Si ton copain, il traîne avec une fille régulièrement dehors, je sais pas, ils vont au restaurant, au cinéma, etc. Sans te le dire. Bah, ouais, c'est bizarre qu'ils me le disent pas, tu vois. Ouais, ouais, c'est très bizarre. <rire> ouais, mais en soi, si, bah, si c'est son ami et tout, enfin, euh, voilà, mais j'aimerais le savoir, tu vois. Ok, d'accord, et toi Il peut être ami, il peut avoir des amis, tout ça, y a pas de problème, mais... Euh... Mais euh, après, il euh, y a des limites à tout, donc euh, le restaurant, tout ça. Euh, ouais, voilà. Ok, d'accord. Dernière question, Là, tu te trompes. D'accord. Ouais. Je pense que c'est plus dans l'intention que dans l'action. Ça, c'est vrai, ça. Donc, imaginons que votre conjoint, par exemple, envoie des messages à un garçon dans un but un peu, va euh, te coucher avec. C'est trompé, même si elle n'a encore rien fait. Si elle me le dit pas, si on n'en parle pas, si c'est fait dans le dos. Là, c'est trompé. Ouais, c'est trompé. Si elle m'en parle et qu'elle me dit tiens, il se passe ci, il se passe ouais. ça, c'est une conversation. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que, est que oui. par, par, par hasard, dans votre passé, on vous a déjà trompé Ça vous est arrivé ou pas Qu'une fille vous a trompé Ouais, euh... que je sache. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous avez eu des doutes un petit peu Ouais, j'ai eu des doutes. Ah, des doutes, d'accord, okay. ok. Mais bon, c'est sait jamais. On sait jamais. Ouais. Euh, alors, au début, du coup, on peut se poser des limites. Et ouais. si c'est clair que si on traverse le monde qu'on avait fixé au début, c'est trompé, mm -hmm. Forcément. Après, euh, dans la norme en général, euh, par wow. exemple, euh, ma copine a dit euh, si tu embrasses une autre personne en soirée, c'est pas trop trompé. Par contre, ouais. je tu avec elle, Mais si, imaginons que votre femme elle commence à aller voir un autre homme, c'est trompé pour vous euh, Oui, bah, oui, ah, mais. Voilà, mais, monsieur bah, ouais. Bon, mais c'est pas son genre, c'est pas le mien. Ah, ah oui, bah euh, oui, voilà, voilà. Est-ce que monsieur, au passé, on vous a déjà trompé Non. Ah bah c'est bien, ça va. Bon, déjà, monsieur, bonne pipe hein. Merci. Bonne pipe. Bonne soirée. D'accord, ok. Alors du coup, est-ce que déjà, dans le passé, un homme t'a trompé Dans le non. passé. Jamais Je crois pas. pas que ah On peut pas savoir. On peut pas savoir. Petit on peut pas savoir ça, on peut pas savoir. Euh... Mais j'imagine que non. C'est bien. Des hommes fidèles c'est bien. Hein. Ouais. Pourquoi A partir du point de personne. Déjà, à partir du point déjà, c'est tout. Bah oui. Et à partir de là, c'est Déjà, à mais du qu'elle que tu est est qu rien. Euh. Est-ce que, du coup, toi, tu as déjà trompé avant, au passé non. Ah, bah ça va. Enfin, pas tu es tombé sur des hommes fidèles. <rire> c'est bien. Ouais. C'est quoi, c'est moi, là bah, Je vais tomber sur des <rire> hommes, tout simplement. est-ce est que tu as déjà été trompé Oui. Ah. Et du coup, est-ce que c'est toi qui as découvert ou c'est lui qui l'a dit C'est moi qui ai découvert. Et comment Par les messages, j'imagine Non, même pas. Parce qu'en fait, avec ma copine ouais, et elle euh, euh, devait passer la journée chez moi ouais, donc, et euh, je répondait pas au téléphone. Ah. Du coup j'ai appelé son père pour le jour euh, bah, je sais pas elle répond pas euh, elle est où. Et, euh, et il me dit ah bah, elle est chez son copain ah. <rire> alors ah. j'appelle, euh, j'appelle son mec parce que je le connaissez ouais. et je fait euh, ça se passe comme moi elle est où Emma? et, euh, et, et, <rire> et, et dis euh, « non elle est pas là oui bien sûr, bon alors t'arrêtes de me faire chier toi ah, merde et euh, Du coup après j'ai réussi à avoir ma copine j'ai rien je fais tu te fous de ma gueule là Du coup je m'ague plus amis Ok d'accord T'es comme gentil à A partir de quelle action pour toi c'est trompé Je sais pas embrasser envoyer un message Pour toi ça partir de quoi ouais, on les deux hein Embrasser envoyer un message Pour moi c'est la même là les deux Tiens envoie un message à un mec euh... surtout un mec que tu connais pas c'est bizarre déjà Mais imagine qu'elle envoie des messages mais qu'elle fait rien c'est quoi C'est trompé ou pas Bah ouais quand même moi. Hein. Ah ouais Toi bah t'es ouais. quand même sévère hein Ouais c'est ça, c'est ça Ah ouais. ouais Vous avez le temps Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà été trompé Ouais. Ah chaud. <rire> et toi oh, Oui Ah ouais Ah bref ah, oui, Et combien de fois vrai. Combien de fois Trois Trois. Oh, ah ouais. c'est chaud quand même hein Et toi J'étais en couple deux fois et les deux fois on m'a trompé. Ah ouais Ah oh, là là là là là là Est-ce que t'as déjà été trompé Moi Non. Non bah, Tant mieux pour toi. Là. Bonne soirée. Ouais. <rire> Après, si je lui demande et qu'elle me dit non. Ah là, c'est. Si, si elle l'a fait, c'est trompé. Ouais. Si elle me dit oui, techniquement, c'est trompé aussi. Mais au moins, elle a été honnête. Mais voilà, ouais. a, si, si, si, si, si on en parle avant, tu vois ce que je veux dire C'est l'intention. Voilà, T'as l'intention, c'est vrai. Okay, bah, je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. De quand pourquoi quoi c'est trompé À partir de quand Je veux dire que à partir de quoi c'est trompé À partir de quand c'est trompé a partir de quand c'est trompé, voilà. A partir de quand Ouais. Par contre, les mensonges sont quand les mensonges s'installent, ah. mais si le mec il fait rien. Ah si le mec qui fait rien. Même s'il mais il ne fait rien, Est-ce que pour toi c'est trompé. Mais ah. okay. pourtant genre par exemple ton mec par exemple qui pleure avec une fille, c'est pas trompé. C est, c est trompé. Ah c'est trompé. peut direct. Ah ok. Pour toi du coup, à partir de quand trompé. Bah oui, dans mais s'il parle avec Ingo, il n'a pas l'intention de faire quelque chose pour plaire euh, Non, je trompé, non, c'est bon, Dans tous les cas, ça va arriver. Hein. Pas sûr, hein Si, le fils on mort. Ok, bon, je suis. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci. On se ment et on ment à la personne en face. Donc si, par exemple, votre conjoint commence à envoyer des messages à une fille, dans un but un peu spécial, c'est trompé du coup bah, D'une certaine manière, oui. D'accord. Donc... S'il si n'est pas honnête avec lui-même et avec moi-même, euh, oui. D'accord, donc c'est à partir de, du moment où il cache des choses alors. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que vous avez déjà été trompé euh, au passé Franchement, j'en sais rien. Ah bon, vous n'avez pas découvert des... Euh... Non, pas du tout. Ça, vous, vous êtes heureuse et tout donc c'est bien. Oui oui. Voilà. Moi tant que je le vois pas, tout va bien. Ah Ah bon ben Ok oui. d'accord bon, d'accord très bien, hein, d'accord. Merci beaucoup hein. bah, Si la personne elle est bonne, hein, ouais, c'est bien cacher les choses, tout va bien. Ok d'accord, ok. Bon, bah on bah, va très bien s'entendre. <rire> Merci beaucoup en tout cas. Ça. Au revoir. Est-ce que toi tu as déjà été toujours oh, là Ouais. Ah merde. Du tu l'as découvert ou euh, tu l'as su par ton Ah ouais, j'ai pas. Mais... C'est clair maintenant. 4, 4, Allez. ok. Vas-y, merci mon gars. Est-ce qu'on vous a déjà trompé Je sais pas. Ah, ah, ouais. Ok, d'accord, y'a pas de problème. Allez, bonne soirée. Mais <rire> <rire> est-ce que du coup, toi, avant, t'as déjà trompé non. Genre une fille non, Jamais Non, ah, bah, ça ouais. Tranquille, toi, ça va. Bon, merci mon gars. vas quoi Qui veut venir merci. Personne merci. Personne En tout cas, merci, okay, merci d'avoir visionné la vidéo. Bonne Merci. Faut dire en commentaire, bien sûr, si du coup, pour vous. À partir de quand c'est trompé Faut le dire en commentaire. Et allez vous abonner au Instagram. Hein. Allez vous abonner. Ciao. Très important. Ciao.